Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous reparler de Marc Douglas, j'en ai déjà parlé à propos de son livre donc je vous conseille de lire « Trader entré dans la zone ». C'est un livre très intéressant qui parle de psychologie du trading. Donc Marc Douglas était un trader et un coach en trading, il a voyagé énormément, il est malheureusement décédé en 2015. Mais euh, il a très bien analysé euh, les techniques de trading, la psychologie du trading et il avait une citation très intéressante. Donc euh, il disait « Les analystes ont des compétences mais ils n'ont pas l'attitude gagnante, ils opèrent en ayant peur ». Effectivement euh, vous pouvez faire de très bonnes analyses, il y a des des, des, des analystes qui, qui font de bonnes analyses mais qui sont incapables de trader parce qu'ils ont peur. Donc j'en connais et euh, ils sont tout à fait incapables de trader même si leurs analyses peuvent être, euh, peuvent être valables. Alors tous les analystes ne sont pas forcément bons, Je, souvent euh, j'ai eu des des étudiants ou des personnes qui me contactaient en me disant « Tel broker il a telle analyse, je, je regarde ou j'écoute ce qu'il dit ». Et puis je, je demandais à cette personne vous avez déjà fait les statistiques des gains que vous faites en fonction des, des analyses et des conseils que vous donnent ces analystes et la plupart du temps on me disait non. Donc effectivement certaines personnes peuvent, peuvent se sentir sécurisées parce que l'analyse d'un broker va leur dire aujourd'hui le marché va monter donc il faut plutôt trader à l'achat. Mais ces analystes ils ont juste comme but euh, de vous faire trader donc de faire passer beaucoup de, de trades chez ces brokers et donc euh, Forcément euh, les traders débutants ne vont pas faire la part des choses entre les bonnes et les, les mauvaises analyses. Simplement ils vont se dire ah, « il y a quelqu'un qui s'y connaît donc euh, je vais me fier, euh, fier à ce qu'il dit ». Mais euh, ce n'est pas la bonne attitude à avoir, il faut que vous soyez totalement indépendant de ces gens-là. Donc euh, méfiez-vous parce que comme le dit Marc Douglas, les analystes souvent sont de très piètres euh, traders. Donc ils ont peur Lorsque j'ai suivi donc une formation euh, euh, donnée par un analyste, euh, un jour je, je, au début donc je lui disais j'ai peur de perdre, j'avais mis sur le forum un commentaire en disant j'ai peur de perdre, qu'est-ce que je dois faire J'ai reçu à ce moment-là de cette personne un email, il était furieux parce que j'avais mis ça. Effectivement euh, commercialement ce n'était peut-être pas, peut pas très bon de mettre ça dans le forum. Mais euh, après, j'ai compris que surtout le problème, c'est que lui-même avait peur et qu'il était incapable de, de trader efficacement. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'une personne est un bon analyste qu'il sait trader. Il est très important que vous ayez une méthode qui vous permet de gérer cette peur. Quand vous ouvrez un trade, vous savez qu'il y a deux possibilités. Vous allez gagner vous allez perdre sur ce trade. Mais la question est de pouvoir gérer cette peur de perdre correctement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir trop vite de la position si le trade ne part pas immédiatement dans votre sens, et il faut également pouvoir couper votre position, soit vous manuellement, soit avec un stop-loss de, de sécurité, donc qui va vous permettre de gérer cette peur, c'est-à-dire que vous ne devez pas trader avec la peur avoir un petit stress au début mais une fois que vous aurez de l'expérience et eh bien cette peur vous devez totalement la gérer. Donc il est très important que vous ayez une méthode qui vous permette de gagner à long terme mais d'accepter de temps en temps certaines pertes. Vous savez que ça fait partie des règles du jeu de trading donc perdre ça arrive, ça peut arriver tous les jours, mais euh, surtout si vous faites du scalping, vous allez faire des, des petites pertes, mais vous allez faire beaucoup de gains, bien sûr, si vous avez une bonne méthode. Donc, euh, cette peur, il faut absolument la maîtriser, il faut arriver à la gérer. Et c'est ce qu'explique Marc Douglas, que les analystes, eux, euh, bon c'est facile de dire, euh, le marché va monter, le marché va descendre, qu'est-ce qu'ils qu qu risquent Ils risquent absolument rien, eux, ils sont payés par, par les brokers. Donc peu importe ce qu'ils disent, de temps en temps s'ils ont de la chance ou, ou s'ils font effectivement des analyses eh bien ils vont avoir euh, euh, disons un certain nombre d'analyses correctes. Mais si on leur demande à eux de vraiment trader, c'est-à-dire d'utiliser leurs analyses eh bien là c'est tout à fait autre chose. Donc comprenez bien ça, c'est très important que vous arriviez à maîtriser cette peur avec une méthode tout à fait efficace vous permettent de, de ne pas perdre trop lorsque vous tradez. Donc il faut avoir bien sûr plus de gains que de pertes, il faut que vous terminiez chaque journée en gains mais il faut que vous arriviez à totalement euh, maîtriser vos trades, arriver à prendre vos gains quand il faut, arriver à couper vos positions gagnante aussi parce qu'il y a des moments où le marché ne va pas monter indéfiniment. Donc il faut, faut savoir avec votre méthode à quel moment il y a une grosse probabilité que le marché va se retourner, soit pour faire une petite correction avant de repartir et là vous prenez à ce moment-là une partie de vos bénéfices, vous gardez une petite partie au cas où le marché peut partir bien plus haut. Mais euh, il faut arriver à maîtriser tout ça avec une méthode de trading efficace. Et Autrement, donc si le marché part dans l'autre sens, ben ne laissez pas votre perte euh, euh, s'enfler. Il faut vraiment arriver à couper rapidement. Pour que les trades suivants et eh bien vous, vous, rattrapiez, vous rattrapiez facilement la petite perte que vous avez fait sur le trade précédent. Donc tout ça c'est à gérer avec une méthode de trading efficace, un bon money management qui va vous permettre de devenir un trader gagnant efficace. C'est ce que Marc Douglas explique. Donc il faut avoir une attitude gagnante, ne pas avoir peur, arriver à maîtriser cette peur. Avec une méthode de trading efficace. Si vous faites du scalping, si vous arrivez à bien euh, trader en scalping et à ne pas laisser courir vos pertes euh, trop, trop loin, et eh bien à ce moment-là, vous, vous serez un trader gagnant et vous pourrez gagner de l'argent en trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, je vous rappelle le livre de Mark Douglas, Trader Entrée dans la zone. Je pense qu'il vous plaira bien si vous êtes en vacances maintenant euh, c'est certainement l'occasion de, de le lire et vous verrez que vous pourrez devenir un bon trader si vous arrivez à maîtriser cette peur euh, du trading qui, qui va disparaître avec la pratique et en ayant une bonne méthode de trading. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la et je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos très rapidement à bientôt, au revoir